Laurence, ben voilà donc je suis Laurence, je, je suis mariée, j'ai trois garçons, des, des grands ados. Maintenant j'ai commencé à euh, ben apprendre d'abord le néerlandais parce que je suis belge, donc euh, ben voilà. En Belgique, ça me paraissait logique de commencer par le néerlandais euh, au niveau des langues, en tout cas, où c'était déjà très compliqué en fait. Euh, au départ, l'apprentissage, après l'anglais est arrivé, ce n'était pas mieux. Donc euh, voilà, déjà avec des, oui, des, des difficultés au niveau scolaire, en tout cas par rapport à la langue, et peut-être aussi avec le recul maintenant, je peux dire, par rapport à la, à la méthode et à la façon dont on nous enseigné en fait les langues. Euh, donc déjà, c'était des moqueries euh, oui, très tôt, bon, j'avais 12 ans quand, quand j'ai commencé, donc c'était des choses qui, oui. Qui, qui date. J'ai eu par la suite la chance, euh, en tout cas avec ma famille, grâce à mon mari, de voyager beaucoup, et entre autres dans des pays anglophones, et donc je n'avais jamais oublié l'idée d'y arriver quand même, hein. malgré tout je m'étais dit je veux arriver à parler anglais, et malgré tout, malgré le, le fait de, de vivre comme ça dans des pays anglophones, mais je me suis rendu compte que ça restait très compliqué pour moi, j'ai repris des cours, mais je suis retombée dans un dans un système très scolaire, donc on refait toute la conjugaison, le, la grammaire, et en fait, oui, on a fait beau me dire, voilà, la conjugaison, le présent, on va reprendre, oui, ok, enfin, je sais, mais ça ne m'aide pas, je ne sais pas parler pour autant. Donc, je veux dire, revenir avec les mêmes difficultés, avec, euh, ben voilà, d'autres difficultés aussi dans la vie de tous les jours, parce que ben, je me rendais compte que je n'arrivais pas à m'exprimer, j'ai eu des des périodes un petit peu difficiles avec de nouveau des, des moqueries parfois de, de francophones comme moi qui parlaient mieux mais voilà c'était parfois amical mais voilà comme c'était quelque chose de sensible chez moi ben je ne prenais pas très bien donc ben, voilà. ça réveillait un blocage c'est ça mais tout à fait d'ailleurs je me rends compte quand j'en parle maintenant par rapport à la fois où j'en ai parlé avec toi la toute première fois que j'étais au téléphone j'avais vraiment une charge émotionnelle énorme avant de m'inscrire au marathon, que je n'ai plus maintenant quand je parle de mon souci d'anglais. Je, je le parle, je vais dire, de manière euh, oui, libérée en tout cas et, et sereine et à la limite avec un petit sourire. Donc, euh, voilà, ça c'est pour de la, de la victoire. à la fin pour dire, voilà, c'est ça. La victoire, c'est très bien. Et, et pourquoi, Donc, du coup, tu pourquoi tu t'es inscrite au marathon d'anglais, au programme de coaching Qu'est-ce qui t'a… Parce que malgré tout, je me suis dit, il, il me manque, je n'y arrive pas encore. Et je me suis rendu compte que ben voilà, je, je, je devais essayer quelque chose de différent. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, quand j'avais assisté euh, à un live, euh, voilà, où tu présentais un petit peu la méthode, le, le côté en fait développement personnel qui allait avec, et, et avec le recul, j'ai bien fait. Pourtant, au début, je me suis dit, bon, allez, ça a un petit peu le la formation de la dernière chance, je me suis dit, si je, ça ne va toujours pas avec celle-là, j'aurais vraiment du mal de, de, de continuer. Mais bon, voilà, je me suis lancée, aucun regret, j'ai bien fait. Et effectivement, je pense que le fait d'allier justement tout le côté coaching et justement le fait que ce soit un coaching et que ce ne soit pas des cours, c'est là la, la, la grosse différence, parce qu'effectivement, je trouve qu'on est super bien suivi. Tu vois, dès qu'on a besoin, on demande, tu réponds, ton équipe est présente, Zoé, les mardis, euh, ben voilà, super aussi, euh, toujours à l'écoute de tout. La, la communauté aussi, je trouve, euh, de tous les marathoniens, c'est toujours dans la bienveillance, euh, côté positif, et c'est… Mais ben voilà, même si c'est compliqué de parler de ces difficultés en langue, je trouve que, ben voilà, au départ, je me disais toujours, ben, ils sont tous dans le même cas que toi, donc… Quelque part, s'ils sont là, c'est parce qu'ils avaient aussi un, un problème. Alors, on, au niveau développement personnel, on n'a pas tous exactement les mêmes points à développer, heureusement. Mais il y a quand même quelque chose qui, qui fait qu'on se relie. Enfin, tu vois qu'on se rejoint un petit peu tous. Donc, euh, ben voilà. Le, le, le souhait, c'était vraiment de me dire, euh, allez je veux arriver en anglais, j'ai trouvé quelque chose de différent, on a le coaching suivi, pas des cours, donc on ne m'enseigne pas, je suis obligée de faire l'effort moi-même, donc je fais je veux dire, ce que je veux, quand je veux, au rythme que je veux, je me donnais moi-même le rythme, enfin, ça c'est ce que tu nous enseignes aussi, donc je veux dire, ça ne venait pas de moi, c'est vraiment ce que le marathon nous enseigne. On te rend l'autonomie de l'apprentissage en fait. Exactement, et, et, et même si tout au début je trouvais qu'il y avait des choses, je veux dire, qui paraissaient simples ou basiques, tu vois, que tu nous conseillais de faire, parce que c'est un conseil fatalement, on est libre après de, de faire ou non. Mais je me disais, c'est quand même simple. Mais quand on le fait, on me dit, ben oui, ça marche. et ou, ou des choses, je vais dire qu'inconsciemment, on, on connaissait. Je me dis, oui, ça, on, on sait bien qu'on doit faire, mais on, on ne l'appliquait pas. Et le fait d'avoir quelque part, quelqu'un derrière ou qui nous dit, allez, bim, passe à l'action. Donc, on le faisait, oui, c'est ça, bim, c'est vraiment quelque chose qui, qui reste. Et le passage à l'action, donc deux choses, on sait, mais voilà, j'avais tendance à procrastiner quand même pas mal. Et, et en fait, là, ben, j'ai appris à, à beaucoup plus vite passer à l'action. Et, et ce qui est chouette, c'est que ben, voilà, je peux l'appliquer aussi pour d'autres choses dans ma vie, tous les jours, quand il y a des choses qu'on n'a pas trop envie ou qu'on a difficiles, ben, à un moment, dire voilà, tu le fais, faire son plan de route, mettre son, voilà, avoir sa routine. Et effectivement, une fois qu'on commence à avoir euh, une routine, au début, je trouve que le marathon prend beaucoup de temps parce que peut-être dans le souci de vouloir tout faire, tout suivre, être bien. Et puis voilà, après on apprend à s'organiser. Perfectionnisme. Exactement. <rire> Donc voilà. Et puis de nouveau, c'était dire voilà, je me suis inscrite, je veux pas échouer parce que parce que c'est un petit peu la dernière chance. Donc si j'échoue, ça va être difficile. Donc ben pour y arriver, ben voilà, je mettais peut-être la barre haut aussi. Puis après, ben j'ai compris que. Au niveau des horaires ou du temps, mais je pouvais diminuer un petit peu. Et le tout, c'était pas d'en faire spécialement beaucoup une fois, et puis plus rien après. Mais chaque jour, même si c'est un petit peu, mais chaque jour, ça c'est vraiment quelque chose. Oui, que j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas si tout va me revenir comme ça. <rire> mais euh, et, et qu'est-ce que ça a changé pour toi, du coup, dans ton apprentissage Qu'est-ce que ça a apporté le marathon anglais par rapport à des cours classiques et déjà, m'avoir débloqué l'oral, parce qu'en fait, maintenant, mais ça, c'était mon, mon challenge primordial, c'était oser parler, je vais dire en public, mais même pas un grand public, hein. même parler, j'avais dit au début, ce qui, ce qui me bloquait le plus, c'était parler même devant mon mari ou devant mes enfants, qui eux, parlent tous bien anglais, donc euh, rien que devant eux. Mais là, maintenant, ça va, c'est fini, c'est débloqué. Le fait d'oser parler devant quelqu'un, euh, oui, oui, tout à fait, je me suis surprise, euh, là, pas si longtemps que ça, enfin en vacances, à servir de traductrice pour un, un couple d'anglais qui était là. Et je n'étais pas toute seule, j'étais avec la famille. Et puis j'ai commencé, donc, en plus, dans un, dans un vocabulaire que je ne maîtrisais pas spécialement. C'était sur la guerre et franchement, il manquait beaucoup de vocabulaire. Mais j'y suis arrivée et c'était génial. Et là, je me suis dit, waouh, tu n'aurais jamais fait ça l'année passée. Donc... Euh, voilà, ça m'a appris, oui, vraiment à, à oser, à oui, être... lever ce, ce poids, ce stress par rapport à l'anglais, par rapport à l'oral. Alors après, je parle pas parfaitement. Je vais dire, euh, voilà, je le sais, je le savais avant, mais au moins maintenant, j'ose. Et, et, et voilà, donc ça, ça va m'aider. Voilà, je ne peux que progresser encore. Exactement. Que, voilà plus je vais oser parler c'est oui, oui. le premier blocage de l'oral et après on avance brique par brique oui, oui tout, tout, à, tout à fait et du coup est-ce que tu recommandes ce programme et pourquoi ah, ben à fond <rire> la question mais bon oh, que oui, oui ça je recommande vraiment à, à, ben oui, à beaucoup parce que justement je pense que c'est un programme qui est bien fait, bien organisé qui est justement à j'ai presque envie de dire à l'opposé de tout ce qu'on peut connaître justement dans l'enseignement classique mmh. où les efforts je trouve viennent de nous on n'a pas j'avais pris l'exemple une fois mais c'était peut-être toi ou je l'ai lu je sais pas où mais, mmh. euh, mais voilà l'enseignement classique on apprend avec le forme de l'entonnoir on nous met on nous met et puis à un moment ben, voilà nous on n'a qu'une petite partie où on a, on essaye de d'assimiler et enfin on ne sait plus on ne sait plus donc ça, ça déborde on est on est un peu pris à la gorge parce qu'on se rend compte que c'est trop ici ben c'est l'inverse en fait on va choisir ce qu'on veut et de nouveau comme tu nous l'as expliqué toujours dans le plaisir et donc ça je trouve ça vraiment un des points forts du, du programme c'est que on peut se permettre d'apprendre euh, de la manière qui nous convient à nous le mieux donc certains vont ben voilà sont déjà peut-être bons au niveau oreille à la compréhension c'est bon, ben, ils vont faire de l'écrit, voilà soit faire des traductions parce qu'ils aiment euh, voilà traduire. Celui qui n'aime pas du tout ce ben, c'est pas grave, il va apprendre en écoutant des chansons, en écoutant de la radio, en, enfin voilà et, et toujours oui en essayant de parler ou même parfois tout seul. il enfin, y, y a tellement je trouve de conseils que tu que tu, enfin, que toi l'équipe du, du marathon et aussi les les marathoniens dedans. Qui partagent en fait leur euh, voilà justement leur victoire euh, au jour le jour ou à la semaine, qui fait que bon on se dit tiens ça ça a marché pour un on pourrait essayer aussi parce que moi je me retrouve un petit peu comme une telle ou un tel et oui je trouve ça vraiment positif le fait qu'on qu'on ait l'opportunité chaque marathonien de partager en fait ses, ses victoires parce que déjà bon on est très content quand on nous félicite on, ça fait plaisir on ne peut pas le nier donc et on a le droit euh... de le faire on vous donne l'espace parce qu'on a le droit on va pas être jugé parce qu'on est fier de ça exactement et voilà toute, toute victoire si petite soit-elle est une victoire et effectivement et ça je, je trouve que c'est quelque chose qui fait énormément de bien aussi c'est de pouvoir dire quelque chose de banal euh, dans, dans une victoire voilà, banale mais d'en être fier et, et on ne peut pas le faire quand on est face à, à un prof qui, qui va de toute façon ne voir que ce qui ne va pas, <rire> qui ne va pas voir, c'est ce va... bon, pas Alors, <rire> problème, mais, euh... ah, mais on essaie de révolutionner ça, mais, mais, mais voilà, je, je trouve justement oui, le système, euh, bah ici le, le coaching déjà c'est un coaching donc on nous suit, on nous conseille, on nous voilà on nous aide on nous propose plein de choses qui voilà on nous fait réfléchir sur notre façon sur notre apprentissage sur nos ressentis sur euh, voilà et tout tout tout dans la bienveillance que ce soit avec les autres marathoniens ou ou l'équipe du du marathon des langues. et alors on va aussi chercher aussi un truc très important l'énergie du groupe aussi qui est très important donc c'est fait partie effectivement des conseils mais c'est aussi c'est difficile à expliquer quand on n'est pas dedans mais euh, il y a un dynamisme et effectivement c'est vraiment une énergie une énergie positive et bienveillante qui, qui fait du bien c'est le fameux fire exactement et puis avoir l'opportunité dans les périodes parce que ben, c'est comme ça sur euh, un an voilà moi j'ai fait un an là de, de, de marathon on n'est pas au taquet l'année complète, il y a des périodes qui sont plus compliquées, tu nous expliques aussi qu'en fonction de notre apprentissage, on est ben voilà, avant les vagues, on est au milieu des vagues, ou à un moment hop, on arrive à surfer au-dessus, ce sont vraiment des images qui, qui aident, et effectivement quand on est dans une période plus compliquée au niveau de l'apprentissage, ou plus compliquée dans notre vie, ou moins d'énergie, ou moins bien, on peut aller rechercher justement l'énergie des autres et le, le dynamisme pour se remettre dedans euh, on aura toujours un petit mot je trouve euh, de la part de quelqu'un d'autre pour dire allez et alors t'en es où allez courage on y va voilà maintenant après il faut faire l'effort de venir au coaching de suivre euh, et voilà les, les, les coachings de groupe du soir aussi euh, les masterclass qui sont super intéressantes aussi enfin là je trouve que sur l'année on a vu que des personnes euh, oui très, très intéressante, avec, euh, oui, plein de bonnes choses à prendre et, et à mettre en pratique direct C'est ça qui est très intéressant aussi. Ce pas des choses qui sont comme ça en l'air. Voilà, on a une masterclass le soir et au moment où on fait stop je, enfin, via, le, via Zoom, on a plein d'idées, on a pris des choses qu'on peut mettre en pratique tout de suite. En fait, peu importe où on se trouve dans l'apprentissage de, de l'anglais. Super, j'ai envie de m'inscrire. <rire> ben écoute, je te conseille. Ben merci beaucoup, Laurence. C'est vraiment... Euh, euh, T'es es trop chou d'avoir accepté cette, cette vidéo et de nous avoir partagé toute, euh, toute ton expérience au sein du marathon anglais. C voilà. Tu vois, j'ai des paillettes dans les yeux. Écoute, avec <rire> grand plaisir. Et continue, surtout, continue, oui, avec cette même énergie et à, à aider d'autres. Parce que oui, je suis certaine que beaucoup d'autres seront... Très heureux et heureuse comme moi, après de se dire, ben voilà, ouf, j'ai trouvé, je suis réconciliée avec les langues. J'ai enfin trouvé, mais ben oui, mais c'est marrant ce que tu as dit tout à l'heure, euh, c'est es ma dernière chance, mais je l'ai entendu tellement de fois et euh, c'est juste génial parce que quand je vois vos transformations, waouh, wow, wow, waouh mais C'était vraiment un stress pour moi parce que j'ai suivi, j'ai fait beaucoup de cours et à chaque fois je disais au départ, voilà, ce que je souhaite, je ne veux pas venir dans du grammaire, moi j'aimerais qu'on parle, j'aimerais, voilà, et dans le dialogue, euh, commencer à progresser parce que la grammaire, je ne veux pas faire la maline dire que je connais, mais oui, je connais les règles, mais je n'arrive pas à les appliquer et je n'arrive pas à parler et donc il y a un bloquin, donc à un moment, on peut me les redire dix fois, cent fois, si j'arrive pas à un moment voilà il faut trouver ce qui ne va pas et donc c'était là avec le marathon je m'étais dit ah, un peu différent et effectivement c'est tout à fait différent et donc là je suis contente parce que dans les cours je retombais toujours la première fois c'était bien et puis après on va revenir quand même à la grammaire pas trop mais et puis pop on était reparti et puis fois je me refermais je c'était c'était très compliqué tandis qu'ici non j'ai gardé le sourire génial oui. Constamment, j'ai appris, j'ai découvert plein de choses, voilà, plein d'outils aussi pour apprendre que je ne connaissais pas, qui, voilà, ou que j'avais n'avais jamais utilisés. Et... Voilà, très contente, contente ouais. <rire>